Vous avez par exemple des bananiers. Les bananiers vont pour l'alimentation humaine ou animale, c'est possible, pour l'alimentation porcine, par exemple. Les feuilles sont récupérées, les troncs sont récupérés, sont recyclés dans des filières dans de la nutrition animale. En fait, on a zéro déchet. Les déchets des animaux sont récupérés, sont tous compostés. La, la serre verte qui est là-bas, c'est une serre où on fait du compostage. Voilà. Euh, donc fumier compostage, vermicompostage ensuite, pour avoir une meilleure valeur euh, agronomique. Et on a aussi un méthaniseur. Et le nous sert à faire quoi Alors, on y met les déjections des animaux, quelques coupes d'herbes qu'on peut faire aux alentours des, des bâtiments. Et ce gaz qui est produit nous permet d'avoir une demi-heure de cuisson par jour. On fait cuire des bananes on donne à nos animaux. Euh, alors, le plus c'est d'être le plus autonome possible. On essaye de maximiser donc, les, les économies circulaires sur, la, sur le, le dispositif. Ça marche plutôt bien pour le moment. Franchement, les premiers résultats sont plus impressionnant que ce soit à quoi on s'attendait. En fait, on savait que ça devait marcher, théoriquement, ça doit marcher. Euh, réellement, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien en termes de diversité aussi, parce qu'on a un suivi aussi de la biodiversité sur toutes nos parcelles, euh, avec des prélèvements de sol, donc macro, microphone du sol, euh, suivi une, une fois par an. Il ne faut pas faire plus parce que ça demande énormément de travail. Euh, tous les facteurs sont en amélioration, mais là, on est arrivé presque à un équilibre qu'on a sur des systèmes. Alors, on compare par rapport aux systèmes forestiers qui sont juste à côté. On n'est pas loin de ces équilibres-là, donc on est plutôt bien. Euh, donc en termes de productivité, on est bien. Donc le but, là, c'est quoi C'est de tester donc des associations, de tester des, des nouvelles techniques, euh, de maximiser. Donc on essaye de, on est en, en réflexion permanente sur comment on maximise en fait les rotations sur nos parcelles, zéro déchet. Le manioc on le récolte, les feuilles de manioc sont silé elles serviront au cas où il y a une sécheresse d'alimentation pour les deux bovins, alors vous ne les voyez pas forcément, mais il y a deux bovins qui sont ici. Alors théoriquement, il n'y en a qu'un, hein, parce ça ne fait qu'un hectare. Euh, mais deux, c'est pour des questions de bien-être animal. Alors nous sommes euh, venus aux Antilles, donc en Martinique et en Guadeloupe, pour notre conseil d'administration décentralisé. Tous les ans, on se rend dans, un, dans une s'affaire. Et comme les affaires des DOM sont des affaires euh, à part entière, eh ben, cette année, on est, euh, on est en Martinique et en Guadeloupe. C'est la première fois que vous venez euh, dans, aux Antilles alors, les, le conseil d'administration décentralisé était déjà venu il y a une vingtaine d'années. Et donc, ben, on revient, puisque à l'époque, il y avait un peu plus de 26 affaires. Aujourd'hui, on est sur des territoires qui correspondent aux régions. Et donc, euh, on vient un petit peu plus souvent. Mais donc, c'est la première fois depuis une vingtaine d'années. Alors, vous avez visité, il me semble, le, la Martinique. Euh, Aujourd'hui, euh, la Guadeloupe. Euh, pour vous, quelles sont les grandes différences entre euh, ces deux départements Alors, entre les deux départements... Euh, s'il y avait une différence moi, qui me marque, c'est qu'il y a un potentiel agricole plus important en Guadeloupe qu'en Martinique, qui est lié directement à la topographie et à l'île. En fait. Une de ces différences importantes, c'est celle-là pour moi. Le reste, après, on a le même genre de climat, on a deux îles où le tourisme est important. Et puis, un phénomène que j'ai découvert, c'est qu'il y a une baisse de population sur les deux îles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui, qui, finalement, peut être assez quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a une très, très forte pression foncière avec un, une, une, un déclassement des terres agricoles. Si la pression en termes de population est moins importante, on devrait trouver des solutions. Alors justement, quelles sont les solutions que vous proposez aux jeunes agriculteurs pour justement cultiver localement alors évidemment, comme partout, moi je n'amène pas de solution en fait. Hein. Nous on va accompagner euh, euh, les agriculteurs locaux, hein, s'il si y a des solutions à trouver, elles sont euh, euh, ce que je disais hier dans une interview, euh, il faut qu'on définisse une politique agricole euh, locale, euh, en Martinique une politique pour la Martinique et en Guadeloupe une politique pour euh, la Guadeloupe. Et ça c'est les agriculteurs locaux avec euh, les élus qui vont définir, euh, et puis aussi avec l'État, puisqu'il y, y a des aides de l'Union Européenne, euh, une politique agricole à mettre en place. Et ensuite la SAFER, là elle va accompagner, euh, et, et on le voit, Ici on est sur le site de l'INRA, il euh, y a une convention qui a été mise en place entre la SAFER et l'INRA pour faire une recherche sur un nouveau modèle agricole, euh, sur des surfaces plus petites parce qu'on on sait tous que justement euh, trouver des surfaces en Guadeloupe c'est pas facile et, et donc euh, cette recherche doit permettre euh, de proposer à des jeunes un nouveau modèle qui, qui fonctionne et qui permette de dégager un revenu parce que c'est installer des jeunes c'est bien mais il faut que les gens en vivent. Alors il y a eu euh, cette, euh, ce, ce procès pour le chlordécone, ce non-lieu qui est tombé hier. Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi, je, je, évidemment, je n'ai rien à penser sur une décision de justice. Par contre, la problématique du chlordécone, euh, c'est une, une problématique grave puisque on touche à la santé euh, des gens. Euh, mais c'est aussi, je pense, euh, moi, je vois ça de, de, de loin, euh, les conséquences d'une économie qui était très importante sur les deux îles et, et où on a voulu, tout le monde a voulu préserver euh, la culture de la banane. Et, et malheureusement, ça s'est fait euh, peut-être en, en réfléchissant pas suffisamment aux conséquences que ça pouvait avoir. Alors dans les conclusions, c'est que finalement, euh, la pression foncière, elle est partout sur tous les territoires. Il n'y a, a pas une problématique propre. Elle est, elle est accentuée sur une île, parce que parce que c'est sur un territoire contraint. Mais je pense qu'aujourd'hui, partout, et on l'entend, la problématique de protection des terres agricoles, d'installation de jeunes agriculteurs, c'est vrai sur la planète entière. Ce n'est pas vrai qu'en France. Il y a des réflexions partout, justement, pour imaginer des nouveaux modèles de développement et puis aussi être capable de répondre à l'autonomie alimentaire. C'est quelque chose qu'on avait oublié, euh, le, malheureusement, au moment du Covid et puis la guerre en Ukraine nous le rappelle brutalement, mais euh, l'autonomie alimentaire, c'est jamais gagné. Euh, et a fortiori, avec le changement climatique, et là, on, on, on le voit, euh, sur une île, c'est particulièrement plus compliqué qu'ailleurs, puisque dès qu'il y a quelque chose, et, et on le disait tout à l'heure, plus de pluviométrie, mais aussi euh, augmentation du niveau de la mer, ça veut dire qu'on va perdre des terres agricoles, et, et donc il faut encore plus se donner les moyens de protéger les terres pour, euh, bah, pour continuer à pouvoir nourrir les populations.